À l'abordage À une époque où les médias sont capables de nous faire voir et entendre tout ce qu'il est imaginable de voir et d'entendre, la priorité n'est pas donnée aux choses positives. Remédions-y Si vous avez une anecdote sympa à nous raconter, votre BA de la journée, un rire communicatif ah ou tout simplement envie de profiter de nous faire partager votre ah bonne humeur, n'hésitez pas Composez le 0848 848 808 818 tous les soirs entre 20h et 21h et partez avec Martine à l'abordage de l'amorosité sur Radio Lac.